J'aimerais vous faire un partage parce que je viens de faire une, euh, un coaching express avec une personne qui est venue me contacter parce qu'elle a un désir d'enfant. Donc il a déjà eu des fives, il y a déjà eu tout un parcours derrière euh, qui fait que ben voilà, ça, ça a échoué. Donc c'est des épreuves qui sont quand même euh, pas faciles euh, parce qu'il y a l'espoir et l'envie qui est là. Il y a aussi un investissement réel qui est... Non seulement financier, mais aussi un investissement parce que ben, tout ce traitement au point de vue du corps est très sollicitant. Et donc voilà, cette personne est là, elle a pris euh, un coaching one to one avec moi pour qu'on puisse aller voir comment mettre en place justement la venue de ce bébé. Et c'est intéressant parce qu'elle m'a posé une question que j'aimerais vous partager. Elle me dit, mais comment ça se fait que certaines personnes, euh, sans le vouloir, ont un enfant euh, d'autres qui ont un désir d'enfant et qui ont un enfant facilement, et pourquoi est-ce que euh, elle, elle désire un enfant et que ça ne, se ça ne se manifeste pas. Donc, on est vraiment au cœur de la notion de la manifestation de nos désirs et comment, comment la manifestation se fait-elle. Et c'est intéressant, en fait, de pouvoir déjà constater que pour obtenir ce que l'on veut, même si c'est un désir d'enfant, il s'agit vraiment d'un alignement entre le conscient le champ d'information dans le conscient qui est « Qu'est-ce que je désire ?» et tout l'espace dans le champ d'information dans l'inconscient. Moi, mon job dans les coachings one-to-one, c'est justement d'aller mettre de la lumière sur qu'est-ce qui se passe dans ce vaste champ de l'inconscient dont vous n'avez pas conscience et accès, justement, pour mettre de la lumière sur les peurs, les blocages, justement, à remettre en place pour qu'il y ait un réel alignement entre votre désir et le champ d'information dans votre inconscient. Pourquoi Parce que pour obtenir ce que l'on désire, euh, on n'obtient pas les choses, on n'a pas un enfant, ou on n'obtient pas ce que l'on désire à travers, comment dire, cette croyance que ah, c'est dans mon destin, c'est dans mon destin d'avoir des enfants, c'est dans mon destin de ne pas avoir des enfants. Absolument pas. Euh, le désir d'enfant, le fait d'avoir un enfant ou pas, est en, réel, en réalité... Euh, Quelque chose qui est complètement consenti. Alors, je suis désolée, ça va être un peu dur pour les personnes qui ont déjà essayé et qui ont soldé ça par euh, des échecs, des fausses couches, des pertes d'enfants. Et euh, je, je préfère vraiment déposer à quel point je, je, je, je suis désolée pour leur, leur épreuve. Ce que je vais dire là n'est pas dans le but de culpabiliser. Absolument pas, mais juste de mettre de la conscience qu'en réalité, il y a forcément des raisons inconscientes, des bénéfices secondaires inconscients qui font que, euh, dans notre champ d'information, qui font que, quelque part dans notre vibration intérieure, nous vibrons que, oui, nous voulons un enfant, et ça c'est un désir conscient, mais inconsciemment, il y a tellement de choses qui nous euh, qui empêchent justement et qui fait que la venue de cet enfant n'est pas forcément euh, ce que, je ne sais plus, je dis vous, je ne sais plus, ce que l'on désire vraiment, ce que vous désirez vraiment. Je donne un exemple, j'ai déjà accompagné une femme qui disait, ok, moi j'ai un désir d'enfant, alors qu'en réalité, derrière et au fond d'elle, dans son inconscient, il y a vraiment un champ d'information où euh, avoir un enfant seul, ce n'était pas possible pour elle. Donc, ok, elle avait une quarantaine d'années, l'horloge... Euh, interne était là, donc il y avait une urgence pour elle et un questionnement concernant l'enfant et c'est ok. Mais en fait, tout d'elle ne voulait pas avoir un enfant seul. Alors qu'en même temps, elle n'était elle pas en couple et, euh, et, euh, et euh, elle tenait aussi à sa vie. Voilà, à sa vie, de ses, de sa vie libre où elle profitait de la vie aussi. Donc très clairement, dans son inconscient, euh, déjà être en couple, pour être en couple et vivre ensemble, n'est pas ce qu'elle désire. Et pourtant, cette information va télescoper aussi euh, le fait de vouloir un enfant. Et en même temps, avoir un enfant seul, ce n'est pas possible pour elle. Donc, oh, j'ai le nez qui gratte. Donc voyez-vous qu'à partir de là... En fait, voilà, on a besoin d'un alignement pour que vraiment le désir d'enfant soit ok avec l'information euh, inconsciente derrière. Parfois aussi, dans l'information inconsciente, il peut aussi y avoir la peur que le couple ne soit plus ce qu'il est, ne soit plus fusionnel, que l'arrivée d'un enfant puisse transformer euh, cette relation cette relation du couple. quoi. Et rien que ça aussi, ça peut participer à ce que l'arrivée d'un enfant soit retardée. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que euh, tout est infiniment possible. Et j'y crois vraiment. Que l'arrivée d'un enfant vient avec un alignement des différents champs d'information qu'il y a en soi, euh, du désir d'enfant qui est là, et de, aussi de, de toute l'information propice dans l'inconscient pour que ça puisse se faire. Et que si à un moment donné, un enfant ne peut pas être là, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. C'est qu'il y a bien une raison qui fait que... Et donc, c'est pas une question de c'est la vie me l'offre, me le permet ou pas. C'est une question de est-ce que véritablement tout de moi est OK pour avoir un enfant Est-ce que tout de moi est véritablement Finalement, est-ce que est-ce qu'il y a des parts de moi qui finalement n'est ne, pas vraiment OK pour avoir un enfant Donc c'est ça en fait qui a besoin de se valider vraiment dans la notion d'avoir un baby ou pas. Vraiment. J'espère que ces informations-là vous ont apporté une information, enfin, vous a enrichi en tout cas, dans, pour celles qui veulent avoir un enfant, qui ont un désir d'enfant, et qui se positionnent vraiment la question. Je pense que euh, ce n'est pas, pas la première personne que j'ai accompagnée à ce sujet, d'ailleurs, c'est assez incroyable. Il y a déjà pas mal de personnes que j'ai accompagnées euh, qui ont un désir d'enfant, et avec qui on a validé si oui, c'était possible, et qu'on mette vraiment le le coaching en place dans ce sens, et sinon, ce n'était pas possible qu'il y ait un vrai accord de soi à soi pour être en paix avec euh, ce choix de vie et, et que la personne puisse vivre euh, avec un, une expérience conscientisée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, je serais ravie de vous accueillir en coaching euh, one to one si vous êtes dans cette situation-là d'un désir d'un enfant ou de questionnement si un enfant est fait pour vous ou pas. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.